Salutons, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Heroes généraux On est dans les squads euh, cas sur mit avec des gens que je ne connais pas Et on défend face à des gens qui a priori ne seront pas trop méchants euh, Je préférerais que le combat se passe euh, à eux mais en pratique euh, ça va probablement pas être le cas Hop là. Oula. Il y en a un qui monte Comme il l'attend Il y en a une descend euh, Premier accro probablement à ah, E, euh, 3 Peut-être qu'ils sont déjà en place Ah bon Alors on a un allié qui est pas très malin, mais euh, moi j'ai pas, pas été très malin pour prendre Zimmerman. Là, avec une grenade, j'aurais pu faire quelques kills bien placés. Et si jamais on repasse sur E2, je prendrai mon perso à distance. Ah, c'est parce qu'il y a un APC et que ça grouillait. On va dire qu'il y a des gens en haut. Priez pour que ce soit pas des alliés. J'espère que j'ai pas touché d'allié. Non, on utilise pas leur camion Attention Petit malin. Alors lui, il y a un Panzer Shrek. Ok je pense qu'on est plutôt bon Par contre ils ont beaucoup de, de soutien de blindé et tout Donc ça va être un peu chaud peut-être euh, je serais partant pour prendre euh. Agibou Amano Je sais plus ce qu'il a Agibou Amano Vérifions Taylor Mine c'est tout Ah si Taylor mine oui, oui Taylor Mine Hop Et on va aller mettre deux Taylor Mine sur la route euh, là-bas bon on a perdu E3 Est-ce que c'est invisible là on va dire On va constater que nos alliés passeront pas par cette route Ou alors ils sont pas super malins Ils peuvent passer par la route principale Que Les ennemis ils ont plus tendance à Nous contourner euh, Je recharge au point E4 Et j'en remets Il y a D qui a été ouvert Peut-être qu'on va fermer la ligne très vite Peut-être pas On a des blindés alliés sur le pont. On va commencer avec le pont. C'est une zone safe niveau bombe. Alors, il y a un camion qui est en train de passer. Mais il est mort avant que la bombe ait le temps de faire effet. Bon, je pense que c'est à peu près bien placé, disons. Je sais pas si il a vu mes bombes, lui. On va repop avec le même perso histoire de faire quelques kills avec. Aïe Hop, saute bien. Bon c'est pas l'idéal pour la défense de points comme ça. C'est pas grave, il y a un. Deux, un, voilà. Hop, j'ai réussi à glisser un joli coup. Ah par contre après j'ai été mauvais. Ok on va repasser avec Gunter J'espère qu'il y a des gens qui vont commencer à passer en véhicule sur les ponts là, c'est le bon moment hein. Est-ce qu'il y a un truc de soin sur ce point Non On a plus qu'à se soigner soi-même, c'est pas grave Bonjour toi Il se trouve que j'aurais pu sauver Anti Marx mais je voyais pas que c'était un ennemi Parce que juste au-dessus de lui, devinez ce qu'il avait marqué Il y avait marqué Will War truc bidule Truc bidule chouette Bon il passe quand il veut là les gars En espérant qu'il croise mes mines <rire> Ça fait longtemps que j'ai pas fait de kill avec des mines donc euh, j'ai très envie que ça marche. On va dire qu'il est mort, ouais. J'aurais pu prendre mon réparateur. Il y a des gens qui tirent de tout là-bas. Est-ce que c'est Winmar qui tire ou... Je sais pas trop. Là-bas, il y a un truc. Ça fait zéro dégâts, ce truc. À distance, c'est faux. Ah, oui. Non, il a touché aucune bombe. Soit il y en a plus, soit je suis très malchanceux. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Ah c'est bête. J'ai eu un type... Ah la Taylor Mine Et il est tout seul. Il est là-bas. Ouais. Il avait pris un véhicule civil. Est-ce qu'il y, a... y a beaucoup de blindés là Ah mais j'ai ça. Hop là. Ok, on retourne à E4. Je sais pas si jamais le... le véhicule a réussi à nous contourner. Alors, il faut que je dézoome ma carte, c'est mieux. Oh y'a yeah, on voit des bombes Donc, Je sais qu'il en reste une sur l'autre le... ligne. Enfin, la, la, la, la... ce qu'on appelle souvent la petite rivière, qui est le... plutôt le petit passage de la rivière. Oh. Je veux pas que je le soigne. Ah, j'ai plus de munitions. Ok, j'ai rien dit. Je, maintenir. je sais pas si une mine euh, vaut le kill d'un joueur. Haha, <rire> ça passe. Et là, il y a plus de bombes. Enfin, ça va passer probablement. C'est passé quoi sur la ligne D On a tout pris D'accord On a pris E3 J'espère que les véhicules vont en profiter pour reculer Il y a un Je suis pas vraiment le bon perso Aaron. Ah bah voilà Ça c'est réglé hum, On va spawn ici hop, Avec Sulfur Yeah, J'ai eu l'assistance, c'était ce que je voulais surtout Pas me faire carotte complètement euh, Est-ce qu'on replie et on met les bombes ouais? Ah, J'arrive pas à passer, pas grave. On va faire le détour en plus. Il y a un vélo ici. Euh, où est-ce qu'on met des mines? Je serai partant pour mettre d'abord les deux là. Là, le chemin est court. On va la mettre quand même un peu d'un côté. mine sur la route ok on est bon ligne suivante il y a encore un ennemi là-bas je sais pas s'il est vraiment en train de craquer le Oh yeah Yeah yeah yeah Assistance destruction de véhicule Parce qu'il y a un type qui l'a achevé mais Donc là c'est un allié Je sais pas si c'est l'allié Qui l'a tellement mine au moins Hop on va en glisser une là Et disons euh, Une là Allez pause Ah, C'est un camion allié, il va probablement pas attaquer directement euh, Celui que je voulais monter à la base sur cette partie Enfin celui avec lequel je voulais le plus jouer c'était lui euh, Idéalement en capture de points, mais en fait lui il capture rarement des points Mais il y a aussi euh, rester en vie et euh, tirer au fusil de précision je crois Pour euh, le ruban en reconnaissance qui va me permettre d'avoir... Euh, aïe aïe. Oh, oh là, On va peut-être prendre un anti-tank De type euh, sulfure euh, Ce qui me permettrait d'avoir le ruban Reconnaissance au niveau max Ce qui permet de ne pas avoir de vidéo de mort Pour les adversaires C'est à dire que si jamais je tue quelqu'un dans une forêt Et que je le one shot L'adversaire n'a aucun moyen de savoir d'où est-ce que je l'ai tué les tuer, à part en entendant le tir de la balle, ce qui relève quand même d'un sacré exploit à mon sens c'est quelqu'un qui traverse, ouais Le Panzerbush il considère que ça fait tellement peu de dégâts que Il est pas mort je crois C'est juste Panzerbush qui a des soucis de Ah là il est mort Alors qu'est-ce qu'il reste comme bombe Pas celle qui était là ah, il reste rien du tout Je sais pas si mais il a lancé une grenade pour euh, tout le chemin Mais en tout cas c'est dégagé D'abord J'ai eu la chenille tout à l'heure du blindé euh... Passait alors je suis content, et puis voilà. Il y avait beaucoup de bombes qui étaient pas à moindre sur le, le chemin. C'est un truc allié, ça Je peux pas le crack, déverrouiller. J'ai peur qu'il meure d'abord, par contre. Est-ce que quelqu'un vient de poser une bombe là Tant pis euh, On va jouer avec Gwinder euh, Ah là là Je vais cliquer trop vite et du coup j'arrive pas à cliquer Hop merci Désolé d'avoir un peu galéré Je pense que c'était peut-être dû à sa caisse de munitions. Quand on clique sur la caisse de munitions, il fait « Ah, on veut venir recharger !» La base de pensée qu'on veut monter dans la voiture. Ce qui est un bon plan, hein, mais comme elles sont à l'arrière, à chaque fois que tu veux essayer de prendre une voiture par l'arrière, il y a moyen de galérer. Ok, moi je vais m'arrêter là. Bien gentil à vous. Je bouge, on va pas s'entendre. Voilà, je te donne mon pack de soins. Toi, tu bouges pas, bah, c'est tout. Aïe, ah bah, j'en aurais eu besoin, moi. C'est pas grave, je suis très très bon quand même. <rire> Triple kill. Okay, résistance au dégâts là-bas un petit peu dessus bon. Je sais pas si y a un point de soin Sur euh... Sur ce truc Peut-être pas Là, ça rapporte gros. Faire tous ces kills. Voilà un petit coup de soutien pour lui. Encore un type sur le point, je sais pas où il est, mais. À l'étage, probablement à l'étage. On va pas s'en soucier. Ah, c'est quand même un peu chaud de tirer tout là-bas. Je vous avoue que. Ah mince c'est juste une roue qui a pété du vélo. Je dirais que c'est la roue avant ah bon, le, les mouvements bizarres qu'elle fait euh, bon ils ont dégagé les mines mais vu qu'on progresse euh, ils serviront pas de toute façon ok on va reprendre à pied C'est loin derrière Je peux pas vraiment aider Quelqu'un qui le répare Faut pas changer avec cette arme là Elle est quand même plus forte à mon sens Sauf si jamais je dois tirer sur des gens Qui sont Vers là haut Il y a de l'action, hein. Je devrais rentrer dans le point, ça me rapportera beaucoup plus de score. Voici s'emparer de ça. Le recharger, en reculant. Voilà. Ça fait tirer dessus lui, non Je crois pas. Ce serait utile d'avoir plus de soins on va dire. Là, je suis le dernier sur le point. Ah, je vais prendre la DKF. Voilà nickel Je vois plus les gens Est-ce que c'est parce qu'ils ont le spawn de E3 Probablement Du coup ils spawn. En tout cas je les vois plus je vais prendre celle là Elle est pas très boostée c'est pas grave Toucher Tout à l'heure je me suis pas soigné. Ah non. Ah bon bah quelqu'un a fini par m'avoir. <rire> Ça a été quand même un vrai, un vrai épopée héroïque on va dire. Sans vouloir me vanter 29 kills Cette défense de points Elle m'a rapporté beaucoup Et je suis quatrième Moi je dis que c'est mérité Alors je suis arrivé juste un poil trop tard Donc ils ont le temps de capturer Et ils ont le spawn La logique voudrait qu'il y ait quelqu'un là-haut Gagné Tirami, mais non, mais il est débile aussi. On va enfoncer sur une telle heure mine. ce qui est bête, c'est que le truc là-bas, lui, il va avoir aucun souci. Est-ce qu'il y avait des mines juste de ce côté-là En plus, on peut les check sur la carte, ça je savais pas. Donc là, visiblement, il n'y a plus de mine. Hein. La dernière mine a été dépensée par un allié. <rire> le temps qui pointe vers moi, c'était fini. Hmm, J'aurais voulu me cacher. Bon, apparemment, je me suis fait avoir par une mine. Euh, on va prendre Magnus pour camper le point à l'AMG. Si ça se trouve, je peux même récupérer mon arme. Yep. Mais pousse-toi toi, toi. ! tirer assez vite. Bon, il a eu un headshot aussi. Euh... Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça Je vous le demande. Il est en bas, très visiblement. Je je l'ai pas vu, lui. Il est arrivé à peu près en même temps que l'autre. Et nos, nos alliés, il continue à beaucoup insister et à pas beaucoup défendre. Insister sur l'attaque. Je pense pas que ce soit un bon plan, mais... Un mec dans la voiture et il s'est fait tuer alors que la voiture était retournée Ça c'est bien fait pour lui Est-ce que On peut retrouver une arme de qualité à distance Pas vraiment Toucher je le vois plus. Il y en a un autre là. Ils sont pleins. Oh là là, j'aimerais avoir mon carabinier Cruz là. J'ai avoir l'occasion de le prendre, mais... Si je me fais tuer par lui en arrivant ça va pas tellement valu la peine Je vais récupérer ma MG pour pouvoir me battre euh, sur le point quand même T'es encore de rechargement oui rechargé très bien là qui passait oh là là rien du tout hein. ils arrivent pas à approcher il y a un vrai sniper qui les décime tous <rire> jusqu'au moment où le même type sort enfin sa Loupé, aïe, juste en sortant du point, belle grenade. Euh, je vais prendre le, la moto Hop. qui m'a apporté un emplacement un, un peu différent. Probablement, c'est mis en bleu. Lui, je pense que bleu c'est le moins discret. Ok allons jusqu'au point Moi je vais pas Mettre loin dans le point Juste là par exemple Et je me fais tuer par le dernier du point Probablement qu'à chaque fois qu'il y en a peu On s'en méfie moins On devrait pas Quand même moyen de se faire tuer par le dernier gens là, il ouais, y a toi. Ah. Je l'ai frôlé, je voulais pas lui laisser une chance de, de se rattraper. Hop. Ah oui alors. Peut-être l'anti qui fait ça, mais j'apprécie pas. Là, ouais, ça mitraille par là. Je sais pas si ça mitraille proche. Non, ça mitraille pas visiblement, mais ça mitraille beaucoup donc je sais pas exactement où ils sont. Mais... Ah, il y a un blindé là-bas. Je suis tombé. Pas grave, ça va guérir tout seul. Oh, j'ai pas le temps de le voir avec les petits coups de. Coup des de, accros. Euh. Comme ça. Ah, Est-ce que lui, il m'emmènerait vers le blindé ou juste vers eux deux, c'est bien aussi faut absolument que je me mette une voiture avec des Ah c'est quasiment fini bon pas grave il bah, y en a un là yeah, yeah, yeah. <rire> j'ai pas été très bon j'ai voulu être très rapide mais euh... Il y a 100 qui se lancent la plat. C'est bon, fini. On a gagné. J'aurais fait 900 scores. C'est beaucoup moins bien que Evor euh, Truc, par exemple. Mais... Visiblement, il a rien de très particulier. 40 kills. Il a fait 6 morts. J'en ai fait 19. Bon, sur le principe, lui, il a fait beaucoup plus de kills que moi. Donc... Je euh, comprends. L'arme la... préférée, la, la mitrailleuse... Euh... Spécial truc, lui c'est la clé anglaise l'arme préférée Il a dû faire un kill à la clé anglaise Ah c'est pour Istanbul que nous battions J'espère qu'on arrivera à la voir